What is this?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 et sans pas le grand seul Choune Choune Choune Et sans pas le choune ce que la pensée bouge Chevauche Arnache Le sang de la pensée Au bout de la langue pour rejeter ce que la pensée pousse, rouge Arnache le sang de la pensée au bout de la langue. Si j'avais une confiance, conscience, confiance. je m'en servirais servirai, servirai. pour pendre. Mmh. Blanc, blanc. Coup blanc, à tout noir, dans le noir, ça se voit là, non Apparaître. paraît. Et ce... Et ma chute Oh De l'entrée, il y a les jeux de sous, en plec En ce moment, ils sont à l'oeuf Il y a une île Oh, Gilles Puis je regarde le mec Va ou l'équipe si j'avais une confiance, je m'en servirais. Si j'avais une confiance, je Si j'avais une conscience j'ouvrirais ma bouche pour la garder Et ma bah je... Oh les jeux que sous, on fait, on Oh, j'aime, oui. dis le Ah, et si j'avais une conscience, j'attendrais sa longueur. La caresser, puis lui soumettre, au plus profond, la rejeter, la répéter, la reprendre au de la paume, la paumer, la retrouver, la serrer dans les poings jusqu'au sang. Attendre, l'attendre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 porte tout ce que j'ai à dire dans le corps que jamais ne serve à enterrer ou rejeter ce que la pensée pousse chevauche arnache le sang de la pensée au bout de la langue avec confiance je m'en une... servirai nul nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, ça y nu, nu Oh suis Je suis oh, plus plus de Je suis un ben, Je suis en fait. en fait en fait. moi. J en. J en. Je suis Je Je suis plus Je un Je Je suis ah oh, c'est très intéressant, corps rouge, énergie jaune, effacé, effacé, <rire> sans laisser de trace, la trace, la crasse, tâcher, fâcher <rire> <rire> <rire> dépeindre, décrire, décomposer, décompresser, délardiser, décarchériser.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 je nage, je nage, je nage, je nage, je nage, je nage, je suis dans la nage, je nage, je vole pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, je nage, je nage, comme quoi le je ne vole pas Il nage, il nage, il nage, il nage. Il, nage. il, nage. il prend un putain d'air. De prendre l'air. En plus l'air de rien, tu sais. C'est Ça y est, c'est tout cas. C'est pas les gens. Comment ils